Qu quand on me regarde, les gens voient un vieil homme. Un homme qui n'a rien d'autre à offrir que, que de l'amour. Un homme qui porte la sagesse du temps sur ses épaules. Mais quand, mais quand je me regarde, je vois une, une terrible, terrible personne.